Tu as la réponse dans la question. C'est un tiraillement. Il y a quelque chose qui dit oui, un autre qui dit non. Quelque chose qui dit à gauche, l'autre qui dit à droite. Hmm. as envie... T'as une envie de te poser... Tu n'as pas envie de précipiter les choses. Tu as envie de respecter un besoin qui est de l'ordre de temporali... temporaliser. Temporalisé Non. Temporiser. Tu as envie de temporiser les choses. Tu as envie de... de faire respecter ton propre rythme au sein du couple. Voilà ce qui est prioritaire dans ta structure. Être... Euh... Ne pas avoir de l'énergie pour faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien, ça ne veut pas dire que tu es fainéant, ça ne veut pas dire que tu procrastines, ça veut juste dire que tu n'as pas l'énergie. Que c'est peut-être pas les bonnes raisons qui te font vouloir bouger. Et de mon, de mon point de vue, dans ton cas, il y a une sorte de précipitation qui dénote une forme de « je m'en fous de moi, mais je dois faire les choses ». Je dois correspondre au moule social qu'un couple, c'est ensemble. Ouais, dit comme ça, c'est plus clair. Le tiraillement, il est là parce que tu as un besoin qu'il faut aller voir. Ce besoin de temps, d'avoir du temps pour toi. Ça résonne euh, <coughs> consentement. Ça résonne consentement, euh, même consentement sexuel derrière. C'est exactement la même chose. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Et c'est à toi d'aller trouver... Oui, voilà. Euh, on est encore sur de la féminité. Ton image de la femme... Ouais, c'est ça. Et ton image de la femme, c'est quoi ta définition inconsciente de la femme de la mère Pour toi, c'est la même chose. On est sur... Ah, d'accord. Ah, c'est comme si tu, as eu... tu avais... Je vais essayer de ne pas passer par quatre chemins. Okay. Tu vois ce qu'il te faut, mais tu refuses de le faire. Pourquoi Parce que il y a une forme d'abnégation par rapport à l'autre, de sacrifice de soi pour l'autre. Voilà où tu en es. Et quand je disais que la question précédente... Et quand je disais à la question précédente que la question suivante allait être euh, en lien avec nos besoins, c'est le cas. Et je ne nie jamais les questions en avance. Jamais. Je me laisse la surprise de découvrir quelles sont les questions des gens. Toujours. Sinon, c'est pas drôle. Donc, nos besoins. Où en est le groupe par rapport à nos besoins, par rapport à la question de Magali D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on troque nos besoins par rapport euh, pour ceux des autres, pour correspondre aux attentes des autres, parce qu'on a besoin de reconnaissance. On a besoin d'être rassuré. Je pourrais dire que l'enfant intérieur que l'on est a besoin d'être rassuré. <rire> On a envie. <rire> Mais quelque part, il y a... Ok, alors c'est quoi ça Il y a une forme de dégoût derrière, dans l'énergie du groupe. Quelque chose qui n'est pas à sa place. Parce que les autres n'ont rien à voir avec moi. Là, il s'agit clairement de poser sa limite. De créer une porte qui est bel et bien fermée avec les autres. Parce que si... on dans, dans le cas où on, se, où on laisse les autres définir nos besoins, euh, tout ce qu'on va arriver à générer, c'est d'aller dans le mur. C'est d'aller droit dans le mur. Et on ne prend pas la responsabilité d'affirmer nos besoins, de se placer devant les autres et de dire « j'ai besoin de ça ». Pensez un peu à la CNV. Dire les faits exprimer ses besoins, etc. C'est etc. dire les faits, exp... qu'est-ce que j'en ai ressenti, quels sont mes besoins, faire la demande. Quatre étapes. Et je pense que si vous appliquez la technique de la CNV par rapport à vos besoins, euh, c'est la bonne technique, de mon point de vue, pour le groupe. Après, c'est à chacun de voir avec lui-même si ça résonne. Mais très clairement, on en est là. derrière ça me dit je veux tricher, je veux faire comme si j'étais un grand alors que je suis encore un enfant. Et donc je fais plus ou moins exprès de mettre de côté mes besoins, mes faiblesses, mes fragilités, mon envie d'être rassuré, mon envie de prendre mon temps pour pouvoir être avec les adultes, comme un enfant qui se ferait exprès de lutter contre la fatigue pour pouvoir rester avec les adultes alors qu'il a clairement envie d'aller se coucher. Merci beaucoup Magali.